Alors, le, le numérique, euh, de toute façon, on y est, euh, on ne fera pas marche arrière, et euh, je vois bien sur notre territoire, euh, qui n'avons pas encore toutes les dernières technologies, qu'on parle pas de la 4G parce qu'on n'y en est pas encore, euh, voilà, sur notre territoire, on n'a même pas les trois réseaux, euh, tout, donc, euh, hein, Mais il faut faire avec. Et euh, on a beau me dire que euh, ces nouvelles technologies ne régleront rien si on n'a pas des moyens de communication euh, adéquats euh, entre les individus et que l'individu doit bien se déplacer, euh, je n'en suis pas si sûr et que de toute façon, à un moment ou à un autre, euh, le savoir euh, viendra euh, dans nos territoires que par les nouvelles technologies et euh, regarder au cours des entretiens les expériences qui, qui sont en train d'émerger, euh, tous ces jeunes créateurs-là qui, qui partageaient le savoir-faire euh, du monde entier, qui proposaient de mettre le savoir-faire du monde entier à la portée de chacun, même dans les, les endroits les plus reculés euh, d'Afrique ou d'Inde. Donc c'est quand même un formidable moyen euh, d'évolution, d'éducation. Donc, s'il si y a éducation, euh, il y aura forcément démocratie, parce que la démocratie ne va pas sans éducation. Euh, et regardez, euh, les peuples qui n'ont pas la chance d'avoir une éducation euh, extrêmement développée, euh, tombent plus facilement dans des extrêmes et euh, dans, dans, le, dans, le, dans le populisme ou dans des dans des systèmes politiques qui, qui sont euh, totalement défavorables à l'homme. Euh, C'est pour ça que cette, ces nouvelles techniques ne pourront que développer l'éducation et la formation d'individus. Quels que soient ses défauts, euh, ils existent, à nous de les améliorer pour euh, en tirer la substantifique moelle et pour que... Euh, éviter tous les écueils qu'il peut y avoir actuellement.